Alerte notre système de surveillance du continuum espace-temps nous révèle une anomalie spatio-temporelle grave pour les sciences. Cette faille se situe en 1968, aux états unis L'équipe de scientifiques constituée des professeurs Nirenberg, Corona et Holley est sur le point d'obtenir le prix Nobel pour leur découverte du code génétique. Cependant, la veille du jour J, un collègue facétieux et un peu jaloux a modifié le code du coffre contenant le carton d'invitation dans leur labo. Or, sans ce document, impossible d'assister à la remise du prix. Des indices ont heureusement été dispersés dans le laboratoire. La mission de votre équipe. Retrouvez le code afin de ne pas mettre un stress supplémentaire à nos scientifiques. Il ne manquerait plus qu'ils nous fassent une attaque. Le prix Nobel ne peut pas être attribué à titre posthume. Dans cinq secondes, vous serez envoyé en 1968 dans votre véhicule spatio-temporel avec tout votre équipement high tech d'aujourd'hui. À vous de jouer. Cinq, quatre, trois, deux, un Bye. <laughs>